Dans le programme Manifestez vos désirs, nous commençons avec la compréhension du mécanisme humain et aussi de manière globale la compréhension de la vie. Parce que c'est uniquement quand vous allez comprendre la mécanique et qui se, ce qui se joue pour vous que vous allez donner du sens à ce que vous traversez actuellement et aussi que vous puissiez avoir le pouvoir d'agir. A partir de ce module, vous allez savoir exactement à quel, sur toute cette chaîne de réalisation et de construction, à quel niveau vous pouvez agir. Le mécanisme Dans le mécanisme humain, il s'agit ici de vous amener de la compréhension sur qu'est-ce qui fait que aujourd'hui votre vie d'adulte est ce qu'elle est, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes construit ainsi. On parle ici de la programmation qui s'est faite durant votre enfance, qui est, une mécanique construite sur des blessures sur des peurs sur un mécanisme de survie sur l'amour que vous avez reçu aussi tout ça programmé en vous a créé des mécanismes qui se sont développés de manière euh, automatique puisque ça s'est manifesté de manière répétitive cette compréhension de cette boucle dans laquelle vous êtes va amener justement de la compréhension sur les réactions automatique que vous allez avoir dans votre quotidien. Ça veut dire que dès lors que vous allez vivre certaines situations, vous allez avoir une réaction qui est incontrôlée, qui est involontaire et qui est bel et bien là. Mais cette réaction, c'est ce qui va vous empêcher justement de vivre vos désirs. Donc allons explorer dans la compréhension de votre mécanique pour que déjà vous puissiez être dans cet espace de non-culpabilité de ce qui se passe, d'effectivement d'avoir la compréhension que c'est normal que vos émotions soient là c'est normal que vous puissiez agir ainsi parce que ça provient bel et bien d'une un, mécanique qui est inconsciente, qui a été mise en place dans, depuis votre enfance. Cette compréhension va aussi se rajouter avec la compréhension du mécanisme de la vie. Parce que dans le grand tout, toute cette mécanique qui est là, en fait, est reliée à votre vibration intérieure et quel combo ça donne du coup. À partir de cette vibration qui s'est créée en vous, quelle est la réalité de vie que vous avez et donc, à l'issue de ce premier module, il y a chez les participants un véritable espoir qui se crée. Parce que le fait de donner du sens et de la compréhension donne l'espoir de se dire que, tiens, à partir d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer les choses. Rien n'est figé et absolument rien n'est une fatalité. Je vous souhaite la bienvenue dans le programme Manifestez vos désirs.